Vidal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour le booking euh, Token Unit, euh, donc le BTU. Euh, moi, je, je t'ai rencontré, euh, je t'ai approché, j'ai rodé autour de toi à différentes <rire> soirées crypto-parisiennes avant d'arriver à te mettre le petit grappin dessus pour organiser cette petite interview. Euh, voilà, Avec plaisir. Euh, sur la chaîne Langue de Geek. Et euh, nous, c'est un nouveau cap dans la chaîne d'aller vraiment interviewer un, un professionnel de cette envergure euh, qui est vraiment dans le milieu crypto français euh, qui connaît très très bien la chose et qui a un, un, des compétences de vulgarisation euh, qu'on aura peut-être moins euh, auprès d'autres professionnels et, euh, et je te remercie énormément pour ça donc on va parler de ce projet que vous lancez euh, avec Hervé Ababou euh, pour aller euh, vous attaquer à la décentralisation de la réservation en ligne un petit peu façon ce que le Bitcoin va faire au monde financier, vous c'est un petit peu euh, décentralisé, un petit peu l'aspect monopolistique. Bien évidemment du leader, on pense tout de suite à Booking, mais ça ne va pas être seulement euh, pour les hôtels, ça peut être dans énormément de sujets différents dans lesquels intervient la réservation, la location, tout ce qui est emprunt de matériel. Euh, il est applicable à énormément de sujets. Le BTU euh, a aussi une particularité, c'est que contrairement à beaucoup d'ICO qui, entre guillemets, se contenteraient, j'ai envie de dire, d'utiliser le token classique ERC20, donc sur la blockchain Ethereum, euh, vous, vous êtes plutôt dans l'aspect protocole, c'est pour ça qu'on a euh, BTU protocole, euh, vous lancez un ERC808, alors là-dessus, j'attends ton expertise technique là-dessus pour me dire, voilà, pourquoi un nouvel ERC-808 L'ERC-20, vous ne suffisait pas dans vos contraintes techniques euh, Non, c'est pas exactement ça. Alors je vais un peu d'abord reposer le cadre. Euh, effectivement, dans le monde de la réservation en ligne, ça peut être l'hôtellerie avec Booking.com, ça peut être le monde de la restauration avec la fourchette, ça peut même être réserver un créneau chez un médecin. Et donc à chaque fois dans la réservation en ligne, on a constaté qu'il y avait toujours, un monopole ou un quasi-monopole. Et cette situation, nous, on pense qu'elle est très mauvaise. Pourquoi Parce que euh, ça conduit très vite à des, à des frais de plateforme qui sont assez élevés, voire abusives. Dans l'hôtellerie, ça va jusqu'à 35%, par exemple, euh, quand on est dans ce qu'on appelle les zones denses. Et, et c'est même très proche même de la marge des hôteliers. Et donc finalement, euh, c'est une situation qui est mauvaise et qui est également pas favorable à l'innovation parce que les acteurs, une fois qu'ils sont en place, ils ont tendance euh, enfin ils ont tendance à ne pas trop, trop innover. Et nous, on part de ce constat, euh, et également que c'est très difficile de casser ces monopoles. Pourquoi Parce que quelque part, euh, euh, ces acteurs ont réussi à ça aussi bien à concentrer la base de données des disponibilités réservables, mais également les utilisateurs. Et tout ça, et ça, ça fait, en fait partie ouais. de la même plateforme, et c'est très difficile de recréer cette magie et de le faire différemment. Vous, Et c'est là que voilà, ouais, le premier but, hein, c'est de passer le côté inventaire de ce qui est disponible, disponible pour tous. Exactement. Et euh, pour le mettre à dispo, même d'une personne qui ferait euh, du, du microblogging façon un petit peu maison d'hôte, de lui mettre potentiellement qui devienne un, son petit booking à lui euh, pour avoir à disponibilité comme ça euh, l'inventaire. exactement. Hein. exactement. Et donc effectivement, nous on casse la logique qui existe aujourd'hui qui est difficile à concurrencer, et donc nous on dit, on va, on va raisonner différemment. Et l'opportunité de la blockchain, c'est quoi C'est d'ouvrir, de créer un écosystème ouvert, où tout le monde peut publier une ressource, et n'importe qui peut venir la consommer. Et donc finalement, en fait, l'inventaire des disponibilités réservables devient ouvert et gratuit, et puis donc, un, un blogueur peut venir la consommer, la proposer, la distribuer à son audience. Une compagnie aérienne peut venir également, euh, par exemple, revendre des hôtels, euh, voire même euh, une banque ou voire même une grande entreprise qui dans un plugin SAP va pouvoir venir euh, consulter, euh, consulter cet inventaire et donc finalement nous ce qu'on fait c'est qu'on crée une économie ouverte euh, où il y a des gens qui ne se connaissent pas vont faire de la réservation entre eux et, euh, et c'est là qu'on a besoin justement d'inventer ce nouveau protocole et, et, et ce token donc notre protocole c'est un protocole qui permet de la réservation pair à pair et ce protocole en fait a été standardisé par la Fondation Ethereum, sous l'appellation ERC808. Et l'ERC808, en fait, c'est le, le protocole de, de réservation. Et ce TRC, en fait, a besoin d'un token qui lui-même un ERC20. Donc, en réalité, pas, on ne on, de... on, on, on, on rend pas inutile euh, l'ERC20. Le, le Au contraire, le standard ERC808 a besoin d'un token ERC20 pour opérer des réservations. Et ce token... Euh, à plusieurs rôles, et parmi ces rôles principaux, c'est de servir de, de garantie pour que quelqu'un, euh, pour qu'un hôtelier par exemple, ou qu'un médecin, accepte de garder un créneau, accepte de garder une ressource, euh, euh, en attendant que la personne vienne, entre guillemets, la consommer. Et donc ce token sert justement à créer la confiance dans ce système où les gens ne se connaissent pas. n'ont pas signé de contrat ensemble, contrairement aux, à ces univers très fermés, où finalement les gens se connaissent et la plateforme apporte cette confiance. Et donc l'intérêt, euh, ce serait euh, donc également, euh, par le fait que ce soit donc un protocole et que ce soit donc standardisé, que les différentes, euh, j'ai envie de dire, industries puissent s'interconnecter entre elles pour euh, utiliser le, le BTU en intermédiaire pour interconnecter des sujets qui actuellement ne se, ne se parlent pas. Exactement. Alors c'est un des intérêts, notre positionnement de protocole, qui ne dépend pas, du métier, c'est d'être capable juste de, des, de, de permettre à beaucoup de développeurs de créer des applications universelles de réservation et même de créer des packages. Je vais prendre un exemple, un développeur avec lesquels on échange actuellement euh, s'occupe de, de, de, de services de festival. Donc dans un festival, on va à la fois euh, réserver un hôtel, un guide touristique, un, euh, un, une voiture, un vélo, euh, une excursion. Donc finalement en fait il a euh, le fait que notre inventaire soit universel lui permet de monter un service. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a, comme on a un protocole standardisé, c'est que des applications différentes vont être interopérables. Euh, et donc, euh, donc ça facilite le ça facilite euh, un petit peu le développement et d'ailleurs ça donne de, de beaucoup plus de valeur à notre écosystème. Ok. Donc moi j'ai vu que vous proposiez en fait un, un SDK que vous allez proposer donc aux développeurs pour faciliter euh, l'adoption massive et rapide, qui pourra aller du simple euh, donc blogueur au développeur confirmé pour une intégration très forte. Euh, il y aura plusieurs langages supportés, Java, JavaScript, Python, euh, suivant les différentes reviews euh, jusqu'à la fin de l'année euh, 2018, avec euh, en 2019 euh, des nouveautés concernant euh, la confidentialité, voire même euh, peut-être la notation ou les commentaires. Euh, Tout à fait. Le système de réputation. Le système de réputation. Euh, vous aviez déjà un produit, euh, ce qu'on appelle MVP, donc un minimum viable product disponible avant même de lancer votre ICO qui a commencé euh, en avril. Euh, sur deux phases, votre ICO, euh, la preuve. Alors tout à fait, Alors, nous on, est, on parle plutôt de vente de, de token. Oui. Euh, et euh, et euh, effectivement en fait elle a eu lieu en trois phases, il y a eu une petite euh, vente privée, euh, ensuite, la prévente a, a ouvert euh, le 10 avril et elle est toujours en cours euh, jusqu'à en juin. Euh, et donc, dans cette prévente, en fait, il y a un montant minimum euh, euh, pour entrer et puis on accepte l'euro. À partir de, de mi-juin, on, euh, on, enfin, on va passer dans la phase la plus ouverte de, no de notre opération où euh, le minimum va un, un peu baisser et euh, par contre, on n'acceptera plus l'euro, on, on s'adressera qu'à la communauté des crypto-monnaies. D'accord, donc ce sera purement un paiement en ETH Tout à fait, voilà. ETH ou Bitcoin. Ok, donc pour, pour l'instant on ne va pas se mentir, le ticket d'entrée d'une ICO pour un petit investisseur comme moi euh, est quand même fortement élevé, euh, donc 12 000 euros pour investir euh, actuellement dans BTU qui baissera donc au prix de 1 ETH, à savoir combien vaudra l'ETH en gros au mois de juin, euh, mais en tout cas ce sera 1 ETH d'investissement à partir du mois de juin pour investir dans euh, votre SEO, le but de la levée de fonds, je crois que vous visez 20 millions euh, d'euros du coup Alors effectivement, on a Hardcap, on hard cap, donc euh, le montant maximum, oui, maximum. qu'on va vendre qui est autour euh, de 20 millions d'euros. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du besoin euh, de, de, de financement de notre hyper-croissance, euh, nous, on cherche également à construire une communauté. Euh, c'est ça un peu le, le, le c'est aussi l'intérêt qu'on voit dans l'opération de, de vente de jetons c'est que, que les gens qui, qui, qui achètent sont aussi des gens qui adhèrent à notre vision euh, qui euh, sont, sont parfois même des éditeurs de logiciels qui comptent utiliser euh, notre notre service pour créer des nouveaux services de réservation avec un nouveau modèle économique et donc euh, ça nous crée des, des, une sorte d'ambassadeur et donc des gens qui vont parler autour d'eux et qui vont même nous aider à trouver des partenaires donc euh, euh, Aujourd'hui, c'est intéressant, c'est que parmi les gens qui ont acheté, ils ont aidé à trouver des partenaires. Donc, je vais donner un exemple. Euh, on a un développeur talentueux qui développe un assistant vocal. D'accord. Donc, euh, d'ailleurs, si on voit certains sondages, l'usage préféré euh, des Français pour, euh, pour l'intelligence artificielle, c'est de, justement de réserver ses vacances. Parce qu'on pourra donner euh, à, à une intelligence artificielle des contraintes pour dire, voilà. Oui, le remplir euh, des filtres, euh, voilà. sur les claviers, ce sera oui. amusant et, et sympathique de, de passer par l'IA. Peut-être compatible à Alexa, Google Home Effectivement, complètement. Okay. Et simplement que le. On va pouvoir dire à, à, à un assistant vocal, ben euh, voilà mes contraintes, voilà la distance à la plage, je vais être à moins de 200 mètres de la plage, euh, je veux euh, telle, telle, telle tranche de date, je veux telle catégorie de budget. Fais-moi trois propositions s'il te plaît. Et la proposition va peut mixer euh, plusieurs.. Euh, type de réservation. Et donc, et donc le développeur qui, qui, qui, qui s'intéresse à notre protocole est très intéressé parce qu'en euh, qu en fait il peut mettre en place un service de réservation assez unique au-dessus de notre protocole, mais également il y a un modèle économique parce que le, euh, dans notre système le, le, le token sert aussi à la l'apporteur d'affaires oui. pour les euh, offreurs de services. Euh, J'aimerais savoir aussi quels sont les, les mécanismes qui font que votre token va s'apprécier dans, dans le temps et tout simplement prendre bah, de la valeur parce que c'est ce qui va intéresser aussi certaines personnes. Alors le token BTU est utilisé principalement pour servir de garantie euh, pour, euh, pour des réservations qui sont en cours. Donc, euh, et typiquement en fait, le, euh, la nature du métier de réservation qui se fait toujours par anticipation. Si je prends l'exemple d'un hôtel, on va toujours réserver un hôtel trois semaines, quatre semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Donc si le token sert de garantie, plus il y a de réservations en cours, plus il y a de masse monétaire qui va être bloquée en attendant que la réservation soit entre guillemets, consommée. Et donc qu'est-ce qui va se passer sur les marchés C'est que plus il y a de réservations en cours, plus, euh, étant donné que la masse monétaire est bloquée pour garantir les réservations, euh, le token se raréfie sur les marchés, alors que euh, les gens ont quand même besoin de faire des nouvelles réservations. Donc, finalement la demande va avoir tendance, si le système est utilisé, à augmenter alors que sur les marchés ça se raréfie donc on a une dynamique de, de marché qui va être favorable euh, à l'augmentation la du valeur. prix euh, si c'est euh, si euh, si le système euh, est bien utilisé et, euh, et donc c'est euh, euh, après on peut pas faire de promesses on n'est pas un produit financier mais cette dynamique elle est intéressante pour nous parce que euh, c'est grâce à, à l'augmentation du prix que nous on va valoriser la réserve de token d'entreprise qui est là pour garantir la pérennité du système et donc euh, qu'on soit capable toujours de financer le développement open source euh, qu'on est en train de, de proposer et de l'offrir gratuitement à tous ceux qui veulent l'utiliser. On, on, on a espoir de vous retrouver sur les exchanges majeurs type euh, Binance Bitrex. Alors, enfin, aujourd'hui, on discute pas forcément directement avec eux euh, euh, parce que, ne, enfin, on est dans une logique de, de utility token. Donc, on n'est pas... Enfin, on n'est pas en train de, de, de, de, de chercher forcément à lister très rapidement notre token. Cependant, on a quand même des propositions qu'on est en train d'étudier et une pression de certains acheteurs qui le demandent. Et comme toute startup, on va devoir écouter, écouter nos clients. Ce que je veux revenir également sur le token, c'est la dynamique du de pricing. Moi, ce que je trouve passionnant dans ce nouveau domaine, c'est que finalement, en fait, nous, ce qu'on a inventé, c'est une, une petite économie privée à notre mmh. écosystème. Et qui va s'auto-alimenter. Euh, euh, et ça c'est absolument génial parce que quelque part on invente euh, un nouveau mode de financement d'un écosystème open source oui. euh, et qui, qui n'existe pas. Jusqu'à présent euh, le financement d'open source est, est toujours basé sur le volontariat, sur le bénévolat et là on sait euh, que ça marche. Voilà. Là on ça sait que ça marche ça. et quelque part le token comme d'autres univers hein, dans l'Ethereum, dans dans le bitcoin, l'appréciation du token fait que justement cet écosystème perdure. On a le moyen de financer des développeurs et donc finalement on fait ça de façon extrêmement professionnelle et pas sur du temps de libre de développeurs, contributeurs, open source, purement volontaires. Et ça, je pense, c'est même, je dirais même que c'est une des killer apps de, de ce qu'on appelle vulgairement la blockchain, c'est justement de, de, de créer un nouveau modèle économique et financer ces, ces, ces, euh, ces écosystèmes qui ne pourraient pas aujourd'hui trouver de financement dans l'univers classique euh, parce que tout simplement euh, fi, l'open le, le source est difficile ah, non finançable euh, dans, dans les conditions de, de, de déploiement, de, de, de, de, de déploiement de, par exemple notre système BTU euh, parce qu'en en fait on n'est pas capable de donner euh, de, de business plan et de revenus euh, euh, à un investisseur, à un venture capitaliste qui va ne voir que, en nous que des gens qui dépensent euh, euh, d'argent chez les développeurs dans l'évangélisation du protocole et qui va avoir du mal à comprendre euh, d'où viennent les revenus si on était dans une entreprise classique. Donc Ce pour on toi est... l'ICO est vraiment un vrai nouveau moyen de financement comme l'ont été un petit peu les financements participatifs comme l'ont été ensuite les levées de fonds de start-up par rapport à vraiment aux anciennes oui. versions de levées de fonds où on allait vraiment devant les banques et on passait des mois, des mois et des mois Maintenant, l'ICO va faciliter euh, vraiment l'innovation et euh, avec des nouveaux projets euh, très techniques, facilités par l'adoption massive et la technologie blockchain, euh, pour lancer une véritable révolution, Exactement. un petit peu comme l'a été Internet euh, il y a 20 ans. Euh, ce que ne voit pas encore le, le grand public, c'est cette euh, déferlante de blockchain qui va rentrer un petit peu partout dans l'économie. Les gens ne le percevront pas forcément dans leur paiement, dans leur usage, dans leur points de fidélité, dans leurs réservations euh, par l'intermédiaire de BTU. Euh, mais bon, l'adoption massive va commencer véritablement peut-être qu'à partir de l'an prochain et de 2020 au niveau des gros projets blockchain. Et c'est bien de voir voilà, maintenant des, des grands projets français qui se lancent là-dessus. On a BTU, on a d'autres projets français euh, que je pourrais citer, euh, Krill, Napoléon X, euh, Dom Raider et iExec, ou des, des choses comme ça. Euh, est-ce que tu sens que le, voilà, le, le vent en poupe franco-français, des articles qu'on voit à Paris qui deviendraient la capitale des ICO, toi qui as fait des démarches auprès de, de l'organisme de régulation français, donc qui s'appelle l'AMF, est-ce euh, que tu, tu sens cette écoute euh, des autorités euh, pour, euh, voilà, pour euh, vraiment lancer le truc et que la France loupe pas le coche et soit, prenne même le, le leadership peut-être européen euh, dans ses démarches de, de levée de fonds et de, de projets fintech euh, 2018, 2019, 2020 Complètement. Alors, euh, euh, effectivement, je confirme que euh, la vente de jetons, c'est euh, vraiment une opportunité exceptionnelle pour financer des nouvelles opérations comme les nôtres qui sont des, des tokens de protocole Et donc, pour moi, en fait... Euh, euh, euh, le protocole en fait a beaucoup de valeur parce qu'en fait il va permettre de faciliter la mise en place de tout un nouvel écosystème avec des euh, avec un modèle économique où tous les gens qui participent de l'argent pour moi euh, effectivement euh, on est dans une nouvelle catégorie de euh, de, de, de, de financement de projets et, euh, et effectivement en fait pour moi le, ce genre enfin, on, on fait partie des opérations qui sur lesquelles cette logique est complètement applicable et a été inventée pour des, euh, des opérations de, de notre type. Alors sur la scène française, effectivement, alors nous on a, on a la chance d'être assez visible. Euh, donc euh, d'ailleurs on a, on a fait partie de la consultation qui s'appelle le programme Unicorn de l'AMF. Donc l'AMF en fait observe euh, quelques opérations de vente de jetons comme la nôtre. Et donc finalement les first practices qu'on qu met en place, c'est vous qui euh, rendez le système, hein. vont être considérées. Euh, euh, euh, normalement comme des best practices et plus tard feront partie de... enfin euh, inspireront les, les, les, les lois euh, de notre pays alors euh, on constate en tout cas pour notre part beaucoup de bienveillance de la part euh, des autorités on a pu être auditionné chez Jean-Pierre Lando, qui est monsieur bitcoin ouais. euh, du gouvernement chargé pour faire le rapport euh, sur les crypto-monnaies euh, pour donner notre avis, pour également échanger sur l'intérêt du token de protocole par rapport aux tokens ce qu'on appelle des des, des app token